M'accueille son nouvel empereur. Vos loyaux sujets vous souhaitent la bienvenue, sire. Merci, Fako. Quant aux loyaux sujets, j'espère je... qu'ils n'ont pas coûté trop cher. César.